J'ai été choisie déléguée euh, par euh, le, notre parcours euh, syndical hein, où euh, on, a monté, euh, on a monté le syndicat euh, parce qu'il n'y avait rien, c'était le désert euh, dans mon établissement. Et euh, on a euh, assez vite euh, évolué et aujourd'hui, euh, du fait de notre travail de terrain, on est devenu organisation syndicale majoritaire. Il y a des luttes et c'est surtout, nous on a une proximité avec les salariés, on est beaucoup sur le terrain, on les aide dans les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et c'est vraiment important de garder le contact avec les salariés. Alors, qu'est-ce que j'attends de ce congrès C'est une CGT une CGT plus forte et qui montre qu'on est présent et on sera toujours présent pour les salariés, tous les travailleurs de France. Que la parole soit, soit ouverte et, et qu'on continue toutes les luttes qui sont en cours en ce moment, notamment sur, sur les retraites. Et, qui, et là, on a vraiment un, une carte à jouer au niveau de la CGT pour faire comprendre que voilà, on a un syndicat qui n'est pas voilà, euh, c'est pas parce qu'un 49-3 euh, sort qu'on euh, doit dire « bon bah c'est bon, on a perdu ». Non, c'est « on continue la lutte Pourquoi ». Pourquoi j'ai adhéré aujourd'hui C'est parce que voilà c'est un syndicat qui se bat et c'est vraiment euh, là-dedans que je, je me suis reconnue en me syndiquant à la CGT. Et d'ailleurs, c'est ton premier congrès Oui. Un petit mot sur ça peut-être Impressionnant. <rire> Le seul mot que je dirais, c'est vraiment impressionnant. Et euh, moi, je, je pense que c'est une... Euh, c'est une bonne, très belle expérience. Merci, bon courage à vous. Merci. Et t'as ton lacet qui est défait, fais attention de ne pas tomber.